Tu accomplis ta parole, voilà pourquoi nous venons te dire merci. Merci Seigneur Zambalola de renouveler les forces de tout un chacun de nous. Merci Seigneur d'un culte béni que tu nous accordes Seigneur durant cette entrée midi Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la grâce Seigneur d'être là dans ta présence. Merci pour la fidélité dont tu, peux, tu fais preuve. Seigneur la fidélité dont Seigneur cela ne dépend pas Seigneur de combien nous te sommes fidèles. Seigneur, si seulement ta fidélité dépendait, Seigneur, à notre manière, en retour de te rendre la fidélité, Seigneur, cela sera arrêté depuis longtemps. Seigneur, tu es fidèle aux hommes infidèles, nous te venons te dire merci. Tu es le Dieu, Seigneur, qui aime sincèrement. Seigneur, tu es Père éternel la signification même de l'amour. Seigneur, mon âme te loue sincèrement. Mon âme te bénit sincèrement. Mon âme t'exalte sincèrement. Seigneur, je n'oublie aucun de te bien Père ben, éternel, aucun. maneto Tolama, le Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, en ce culte. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, durant, Seigneur Zambalo, le moment où nous allons t'écouter. Que ton règne vienne, Père, et que ta volonté soit accomplie au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, ta volonté est toujours parfaite. Même lorsque, Seigneur, au prime abord, cela ne nous plaît pas, Seigneur. Nous savons que derrière, Seigneur, cette volonté, Seigneur, se trouve quelque chose de meilleur. Au nom de Jésus, tu dis, Seigneur Zambalo, la méchante que vous êtes, est-ce que si votre enfant vous demande du pain, vous lui donnerez, Seigneur, une pierre À combien plus forte raison, toi, Seigneur, le Dieu d'amour Toi, Seigneur, qui secours même les gens, Seigneur, qui sont Père éternel, qui ne le méritent pas Seigneur, toi qui combats même pour ces personnes-là, Seigneur, qui ne le méritent pas. Toi, Seigneur, qui réponds même à ces personnes-là, Seigneur, qui t'ont régné. À ces personnes un jour qui ont dit, Seigneur, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Lorsqu'ils se retrouvent, Seigneur, dans le noir et qui crient ton nom, Seigneur, tu es le Dieu qui répond. Un Dieu compatissant. À qui pourrais-je te comparer, le Dieu Tout-Puissant À qui pourrais-je te comparer, le Roi des Rois À qui pourrais-je te comparer, le Seigneur de Seigneur, Seigneur Sois tout simplement élevé, le Seigneur. Soit tout simplement élevé le Dieu de gloire. Soit tout simplement élevé le Seigneur du Seigneur. Par le nom puissant de Seigneur Jésus. Par, nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nous allons aller laisser le moment de la prédication entre les mains du Seigneur. Vous savez. La Bible a dit que la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds, une lumière pour nos sentiers. Je vais t'inviter à dire à Dieu Seigneur, laisse que la parole qui va sortir en cet après-midi puisse éclairer ma vie. Que cette parole puisse éclairer mon âme. Que cette parole puisse me faire du bien. Que cette parole puisse changer la vie, ma vie. Que cette parole puisse toucher quelqu'un. Et tu vas également laisser la prédicatrice entre les mains du Seigneur. Et tu vas dire à Seigneur, laisse que cette personne que tu as choisie soit poussée par ton esprit. Et que son intelligence disparaisse ainsi que sa sagesse. Afin que toi tu puisses apparaître en elle. Nous prions au nom de Jésus. Père je t'en prie Seigneur, je t'en prie en cet après-midi. Seigneur que ta parole puisse éclairer ma vie. Seigneur nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là Seigneur disposés. Père dispose le cœur de tout un chacun des nous. Seigneur nous voulons t'écouter Père éternel. Alors Seigneur prends-nous Père éternel. Permets-nous, Seigneur, de comprendre ta parole. Permets-nous, Seigneur Zambalola, de comprendre. Permets-nous, Seigneur, d'avoir la compréhension. Que cette parole puisse éclairer nos vies. Que cette parole, Seigneur, puisse nous donner envie de nous rapprocher de toi. Que cette parole, Seigneur, puisse nous donner, Père, Éternel, cette niaque-là de te chercher encore et encore. Que cette parole, Seigneur Zambalola, puisse appeler un cœur. Que cette parole, Seigneur Zambal, le Dieu tout puissant, puisse remettre quelqu'un, Seigneur, vers le droit chemin. Père, je prie pour ta prie pour ta servante. Seigneur, je t'en prie qu'elle soit poussée par le saint Esprit. Seigneur, je sais que l'intelligence tu lui as donnée. Seigneur, je sais que la sagesse tu lui as donnée également. Mais Seigneur, s'il te plaît, qu'en ce moment même, mon nom de Jésus, que toute l'intelligence et la sagesse que tu as donnée, Seigneur, à ta servante, puisse disparaître. Enfin, que toi, Seigneur la puisse apparaître. Et que nous puissions, Seigneur, t'écouter. Et que, ta, Seigneur, ta parole puisse toucher nos vies, puisse changer nos vies. Puisse changer quelque chose, Seigneur, dans ton ensemble. Je t'en prie au nom de Jésus. Dirige ce moment le Dieu de gloire. Dirige ce moment le Dieu tout-puissant. Je m'oppose contre tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te glorifie pas par le nom puissant de Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Je vais laisser frère Papi prier pour cette parole. De gloire que cet après-midi nous a ramené encore dans ta présence pour t'adorer et célébrer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons écouter ta parole, la parole qui change la vie des gens, la parole qui transforme, la parole qui bénit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, moi je crois la parole de cet après-midi est pour changer vos moyens de au nom de Jésus, vos moyens de que nous allons transformer cet après-midi. Seigneur Dieu tout puissant, ta parole nous dit, c'était poussé par le Saint-Esprit, nous ont parlé de ta part. Que ta servante soit poussée cet après-midi par le Saint Saint-Esprit. Saint-Esprit, soit en action cet après-midi. Puissamment ta fille. Pour la gloire de tes Seigneurs. Au nom puissant de Jésus, nous venons tous. Merci Seigneur jésus Merci, Merci Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué sans plus tarder. Comme je disais, nous allons écouter la parole du Seigneur. Et je vais juste nous inviter à nous tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Et la personne que Dieu a choisie pour cet après-midi, lorsque j'appelle la sœur Stéphie, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Tu peux m'aider à Seigneur peux à mieux acclamer, le à mieux acclamer. Vous savez Nous allons faire un exercice Vous savez Il y a une histoire dans la Bible Dans le livre de Rois, Je crois un Roi ou deux Rois Lorsque la soeur Fifi était en train de parler vers la fin C'est ce qui me montait dans mon esprit La Bible a dit C'est le pro Ils étaient quatre ou trois si je ne me trompe pas ils étaient là, ils étaient presque en train de mourir de faim. Ils se sont dit en eux, si on reste là, nous allons périr. Et si nous partons dans tous les cas, parce que vous savez, la Bible disait que les lépreux n'avaient pas le droit de se présenter au présent, là, devant tout le monde. Et ils se sont dit, si nous partons aussi, on va nous tuer, on nous faire du mal. Autant mieux prendre notre courage à deux mains et partir. Et lorsqu'ils ils ont commencé à marcher, le camp des ennemis entendait leurs pas comme si c'était des chars. Et lorsque eux ils marchaient Là-bas ils entendaient des chars Ils entendaient des bruits incroyables Et par là qu'est-ce que tu, je veux dire Tu vas me dire mais tu es en train de dire peut-être des choses qui ne sont pas dans le contexte Tu sais lorsque toi tu acclames Par le simple mouvement de tes mains Il y a des choses autour de toi Qui sont en train de se passer Vous savez il y a des fois Dieu ne sauve pas Parce que tu pries il y a des fois, Dieu ne te sauvera pas parce que tu es en train de jeûner. Dieu te sauvera peut-être des fois juste parce que tu acclames. Lorsque tu acclames, tu le célèbres. Lorsque tu acclames, tu l'élèves. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Est-ce qu'on peut acclamer acclamer Jésus Lorsque tu acclames, le Seigneur est élevé. Lorsque tu acclames, le Seigneur est célébré. Lorsque tu acclames, le règne de Dieu s'impose dans ta vie. Lorsque tu acclames, les trois, ils sont en train d'être dans ta vie, laisse ta place à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le vainqueur de vos votas Acclamer celui qui a laissé le sur mon ping. Acclamer celui qui est mort et ressuscité. Acclamer celui qui s'est mort. Parfait. Nous glorifions le Dieu immortel Nous glorifions celui qui existe par lui-même nous glorifions le véritable, le seul et l'unique. Nous glorifions l'ancien, l'ancien des jours. Nous glorifions la manne cachée. Nous glorifions le prince de paix, le dieu des dieux, le seigneur de seigneurs. Nous glorifions le dieu capable. Seigneur, toi qui entres dans la vie d'une personne, les circonstances changent. Toi qui entres dans la vie d'une personne, la destinée change. Toi qui entres, Seigneur, l'impossible devient possible. Toi qui entres, l'infaisable devient faisable. Toi qui entres Seigneur, Dieu de gloire, lorsque tu entres dans la vie d'une personne, l'histoire de la personne ne reste plus la même. Seigneur, il se sont auto-proclamés des dieux, mais lorsque je vais au cimetière, ils ont des adresses, ils se sont auto-proclamés des rois, mais lorsque je vais dans le monument Seigneur, on parle de comme des personnes qui ont existé dans le temps, mais toi lorsqu'on de toi, on est obligé d'utiliser le présent parce que jusqu'aujourd'hui tu règnes, jusqu'aujourd'hui tu es Dieu, jusqu'aujourd'hui tu es souverain, jusqu'aujourd'hui le seul, le seul, le seul que le monde n'a jamais connu. Béni sois-tu, Adonai, tu es Dieu, l'homme fort. Nous tenons par ta grâce, nous tenons par ta force, Seigneur, au son de ta voix. Les stériles enfantes, au son de ta voix, l'incapable devient capable. Au son de ta voix, la maladie s'efface. Seigneur, j'ai envie de me dire dans ma langue natale, qui s'y a Bobo les araïens sous. Seigneur, antidote qui nous tue sous. Antipouriste, Seigneur, Dieu de gloire, y a Bobo les araïens Seigneur, va qui est sous. Seigneur, nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons, Jésus. Nous te Je n'ai pas honte de dire, j'ai la joie de t'appartenir. T'appartenir est ma grande joie. T'appartenir est la meilleure décision que j'ai pu prendre toute ma vie. Je suis enfant de Jésus, Seigneur un simple instrument, vase de terre, poussière, Seigneur que toi tu t'es choisi ce soir, laisse à toi de tirer gloire de tout, si tu parcourais la terre chercher des personnes qui ne savent pas parler, je pense que je suis la première, si tu parcourais la terre cherchant des personnes incapables, je suis la première, je tiens par la grâce, alors pourquoi je te demande si tu as permis que je le tienne, Seigneur. Ce c'est ma grâce, Seigneur. De, de communiquer ta pensée tel temps, et que. Et c'est ma grâce. C'est une bénédiction pour quelqu'un. C'est pour moi-même en ce Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons juste ouvrir nos bibles dans le livre d'Esaïe. De 6, notre verset de base. Vous allez me permettre de lire avec mon téléphone parce que j'ai un peu les yeux qui sont un peu fatigués. Il y a eu six. Si une personne peut nous le lire, on va lire à partir du verset. On va commencer au verset 5 jusqu'au verset 8. Amen. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres et pires. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres et pires, et mes yeux ont vu les rois l'éternel les maîtres des l'univers. Jusqu'au verset 8. Cependant l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des piscettes, il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est à lever » et ton péché est espié. J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Mais voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Amen. On reprend place. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. C'est un privilège. Une grâce pour moi de me tenir encore en cet après-midi devant vous c'est pas parce que je suis excellente parce que je sais mais loin de là pour reste, je ne sais même pas le faire c'est juste par la grâce de dieu. et je bénis le seigneur et je rends grâce à dieu seigneur pour la vie de son serviteur dans l'église au pasteur guillain qui m'a encore aujourd'hui accordé sa confiance excusez moi en me permettant de me tenir cet après-midi devant vous pour commencer la sœur Fifi, frère Papi, avant moi, mieux assez très bien expliqué. moi je vais juste rajouter quelques petites pierres par la grâce de Dieu. Et si on part sur que l'intervention de la sœur Fifi, elle a, par, elle a parlé du part, de la partie assez grammaticale de la phrase « Qui envergne notre thème de ce jour ?». Voilà pourquoi je ne voulais pas trop m'attarder dessus. Je voulais juste ensemble qu'on essaye premièrement de comprendre ce que veut dire cette phrase. Parce que lorsqu'on la lit, on, le terme, on se dit « qui enverrai-je » On peut se poser des questions autrement, dit « qu'est-ce que cela veut dire ou qu »« qu'est-ce que cela sous-entend » Et par là, je ne vais pas rester sur le style de, de la phrase, je vais juste nous dire en quelques mots, lorsque le Seigneur dit « qui enverrai-je » Le Seigneur est en train de nous poser une question, en disant « qui va se faire mon messager ?» ou « qui va se faire ma voix ?» où le Seigneur est en train, en quelques termes, chercher une personne avec qui travailler. Dieu est en train de chercher un collaborateur. Dieu est en train de chercher un co-ouvrier. Dieu est en train de chercher, si je peux mieux expliquer de façon à illustrer Dieu est en train de chercher un corps, parce qu'il est esprit il cherche un corps avec qui travailler, donc c'est pour ça ça donne naissance à cette phrase qui enverrai-je, en d'autres termes il est en train de dire avec qui je vais travailler qui sera mon instrument et lorsqu'on entend ces genres de propos ou lorsqu'on entend ces genres de phrases on comprend directement qu'il y a naissance d'une invitation, par là ça sous-entend une invitation et Lorsqu'on parle en tant qu'enfant de Dieu d'une invitation, on voit un appel. Et j'aimerais qu'ensemble on, on essaie de comprendre c'est quoi l'appel. Selon la définition de ce que la Bible est en train de dire et de, de la compréhension que j'ai pu comprendre en faisant quelques petites recherches, l'appel c'est une invitation de Dieu à l'homme pour exercer une mission ou accomplir une tâche. Donc lorsque le Seigneur est en train de dire qui enverrai-je, il est en train d'émettre une invitation. Une invitation pour accomplir une tâche. Une invitation pour accomplir une mission. Une invitation pour travailler avec lui afin d'accomplir un objectif, un but. Et c'est ça au fait, c'est ça qui donne naissance à l'appel. Et c'est ça même la définition de l'appel. Et par là, lorsque j'ai commencé à chercher, à creuser, à comprendre, à vouloir comprendre, c'est que c'est l'appel. L'appel, elle se fait sous plusieurs formes. L'appel peut être fait directement par Dieu, comme le cas de Ésaü. Il a eu une vision. Il a été, il a, il a reçu une vision de la part du Seigneur. Le Seigneur s'est adressé directement à lui. L'appel peut se faire de cette manière. Le Seigneur s'adresse directement à la personne. Le Seigneur convie ou convoque directement cette personne. Ou elle peut aussi se faire par le canal d'un homme, mais en ayant Dieu comme source. L'appel a toujours Dieu comme source, ou l'appel, elle a toujours Dieu comme fondement. Elle peut avoir comme voix, et moyen. Tu rencontres une personne qui te dit Le Seigneur t'appelle, ou le Seigneur a besoin de toi, comme moi, ce dimanche. Je me tiens devant toi pour te parler de qui en verrai-je. Ça peut être Le Seigneur m'envoie vers toi. Donc, je suis le canal, mais la source de ce que je dis, c'est le Seigneur. L'appel n'a pas une autre source en dehors de Dieu. Est-ce qu'une personne me comprend Amen. Et. L'appel, elle peut avoir deux types. On peut avoir un appel collectif et un appel de, de, de individuel. L'appel collectif, si on peut juste prendre nos Bibles. Bon, je vais éviter la lecture parce qu'elle va être un peu longue. Dans la fin de livre de Matthieu, la Bible, lorsque le Seigneur dit aux disciples « Allez par toutes les nations », le Seigneur donne un appel, donne une invitation à des hommes d'aller faire de certaines personnes des disciples. Cet appel, elle est donnée à tout le monde. Elle n'a pas une catégorie de personnes où elle n'est pas adressée à une personne. Elle est donnée à tous et pour tous. Donc c'est là qu'on peut parler de l'appel collectif C'est tout le monde qui le fait C'est tout le monde qui a le droit de le faire C'est tout le monde qui a la capacité de le faire Mais il y a aussi cet appel qu'on appelle l'appel individuel Là j'aimerais qu'on le lise dans Acte des Apôtres 13 le verset 2 Si une personne a trouvé, peut nous le lire. Acte 13, le verset 2. Amen. Amen. Amen. Je lis le nom du Seigneur. Amen. Pendant qu'il qu rendait un culte au Seigneur et qu'il mmh. gênait, le Saint-Esprit dit, Mettez-moi par Barnabas, Mettez-moi par... Mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour les tâches à laquelle je les, je les ai appelés. Parole du Seigneur. Amen. En fait, là, on voit, c'est individuel, c'est deux personnes que le Seigneur est en train de dire qu'on mette à part. Parce qu'avec ces, ces, ces personnes-là, le Seigneur veut accomplir des choses particulières avec eux. Et là, cet appel-là, elle a, elle a un, un, comment dire, un cachet, une personnalité. Elle a un, une, je peux utiliser le terme pour dire, elle a une seule mission, une seul objectif. Elle a un caractéristique qui est lié à cette personne-là. Cet appel-là, elle est individuelle, elle est propre à cette personne parce que dans cette personne, on retrouve le potentiel qui est lié à cet appel. Est-ce que je me fais comprendre par là Amen. Et en deuxième point, je parlerai des exigences de l'appel. On peut être en collectivité ou individuellement, elle a des exigences. Elle ne vient pas de façon comme ça ou elle ne vient pas se faire de manière lando. Elle a des exigences, elle a des choses qu'elle nous demande. Et cet ensemble des choses que cet appel peut nous demander ou peut nous exiger. On appelle ça des sacrifices. L'appel te demandera des sacrifices. L'appel te demandera des efforts. L'appel te demandera des fois, le premier point que j'aimerais dire, l'appel te demandera du temps. Tu ne peux pas recevoir un appel si tu n'es pas prêt à consacrer du temps. Et c'est un temps où à un moment donné, au milieu de ton planning super chargé, au milieu de ton planning très compliqué, où tu devras trouver du temps pour accorder à Dieu, pour accorder à cette mission. Parce que lorsque tu reçois l'appel C'est que dans toi tu as la disponibilité de le faire Et tu dois savoir trouver du temps pour accomplir ces choses Est-ce que je me fais comprendre L'appel te demandera du temps Tu ne peux pas avoir l'appel et te dire Ou recevoir l'appel de Dieu et te dire Je le ferai quand je pourrai Ou je le ferai quand je voudrais. Non, c'est quelque chose qui te demandera des fois de t'arrêter De prendre les priorités que toi tu crois priorité le mettre des côtés pour pouvoir accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. C'est des fois des choses qui vont te demander dans ton sacrifice de temps de repos, pouvoir le consacrer à Dieu, pouvoir le donner à Dieu. En quelque sorte, si je peux dire, te demandera du temps, cela veut dire que tu n'auras plus, tu ne seras plus gestionnaire de ton temps. C'est Dieu qui deviendra gestionnaire de ton temps. Lorsque tu reçois l'appel de Dieu, tu ne possèdes plus ton agenda. C'est Dieu qui possède ton agenda. Et ça, tu dois le comprendre pour pouvoir mieux accomplir ton appel. Vous savez, l'erreur ou la, le piège que le diable utilise au jour d'aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'il met autour de nous plusieurs préoccupations. Et des fois qui, sont, qui ont l'air d'être des priorités, mais dans le fond ne sont pas des priorités, juste pour t'empêcher, accomplir ton appel ou accomplir la mission de Dieu. Et si toi, enfant de Dieu, tu n'es pas capable de dire à un moment donné « Stop !» Tu ne vas jamais y arriver. C'est pourquoi la Bible, je comprends, dira que le royaume de Dieu appartient aux violents. Que c'est le violents violents qui s'en emparent. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, tu dois faire violence à ton planning. À un moment donné, tu dois faire violence à ton calendrier. À un moment donné, tu dois faire violence même à tes priorités. Tu dois prendre les priorités humaines, mettre de côté, prendre les priorités de Dieu et mettre en avant. Dieu sera gestionnaire de ton temps. Il t'exigera du temps, mais pas n'importe quel temps. Il t'exigera du temps de qualité. Vous savez, il y a des fois, on a l'impression qu'on donne à Dieu du temps. Mais lorsqu'on va dans le fond, fond même de ce que nous faisons, nous n'offrons pas à Dieu du temps. Nous nous offrons le soi-disant temps. Parce que tu fais les choses de Dieu avec un seul objectif, une seule pensée. Vite en finir pour pouvoir passer à autre chose. Vite en finir pour pouvoir tourner la page. Alors que lorsqu'il te demande ton temps, il ne te demande pas le temps seulement. Il te demande un temps de qualité. Le deuxième, c'est une préparation. Lorsque je réfléchissais et j'avais envie de, de, de dire ces mots, un piège dans lequel nous, jeunes d'aujourd'hui, nous enfants de Dieu, aujourd'hui, nous tombons c'est que nous voulons devenir tout directement. L'appel demandera la préparation. Vous savez, la plus, les plus grandes erreurs que moi j'ai pu faire avec ma marche, dans ma marche avec le Seigneur, ce sont les erreurs où je n'ai pas saisi l'heure de la formation. Ce sont des erreurs où je n'ai pas compris qu'avant d'être lancé comme une flèche, je devais être préparé. C'est pourquoi je viens en ces mots aussi dire à une personne. Tu veux aller loin avec Dieu. Tu veux arriver quelque part. Vous savez, la formation, elle te donne la forme. Elle te donne la forme pour t'informer sur ce qu'il y a devant toi. Si tu n'as pas la forme, tu ne pourras pas comprendre ta mission. Si tu n'as pas la forme, tu ne pourras pas accomplir ta mission. J'ai lu la Bible de jeunes hommes. Il y a Joseph qui reçoit la paix de Dieu, qui reçoit les songes de Dieu. Il avait 17 ans, les commentateurs bibliques disent. Tu vas pour David, c'est pareil. David était un jeune, on disait un jeune garçon, un jeune petit garçon. Il y a d'autres versions qui disent un adolescent. Mais le jour où David a accédé au trône, et le jour où David a été loin, il y a eu un temps. Vous savez, il y a des fois le temps de la préparation, nous le négligeons. Mais elle est super importante. Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, il a fait une mission de trois ans, mais il a fait 30 ans de formation. Lorsqu'il est venu à 12 ans au temple se présenter, Marie est venue le chercher pour le ramener. Parce qu'à 12 ans, ce n'était pas le temps. Lorsqu'il est venu à 30 ans, on vient dire à ce même Jésus, devant là-bas, il y a tes frères, il y a ta mère qui te cherche. Jésus leur dira. Qui sont mes frères Attends. Jésus rempli du Saint-Esprit. Ouin de Dieu. Né de Dieu. À 12 ans, tu n'as pas pu sortir cette phrase. Pourquoi tu le sors à 30 ans Parce qu'il devait être formé. Amen, amen. La formation te donnera de la vitesse. La formation te donnera de la précision. La formation te donnera d'être assis dans ce que tu fais. Il y a des séjours, nous ne savons pas où aller, comment. Parce que nous ne sommes pas formés Vous savez, le plus grand danger que j'ai couru dans ma vie C'est d'être exposé sans être formé Dieu te forme avant de t'exposer Parce que si tu n'es pas formé Et que tu es directement exposé Tu vas courir des sérieux dangers Et j'aime une phrase que le pasteur nous a dit Il y a deux semaines, une semaine Lorsqu'on était en train de prier le samedi Il a dit le monde spirituel est très dangereux. Il y a des fois, on a l'impression que c'est le monde que nous courons, nous marchons tous les jours. Lorsque nous nous réveillons, nous traversons la route. Je regarde à gauche, à droite avant de traverser, c'est ça qui est le plus dangereux. Laissez-moi vous dire, les réalités spirituelles sont plus dangereuses qu'à la voiture que tu évites lorsque tu traverses physiquement. Je n'avais pas prévu de le dire. Mais j'avais envie de le dire. Une fois le pasteur me dira, tu sais, il y a beaucoup de choses que tu as pris du retard, que tu as perdues. Mais lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, Seigneur, j'ai envie de comprendre. Parce qu'un enfant de Dieu, lorsqu'on te dit quelque chose, il ne faut pas être de ceux qui encaissent, des auditeurs aveugles. Il faut avoir l'habitude de se remettre en question. Et j'ai compris que la plupart des choses que j'ai perdues, ou le retard que j'ai pu avoir, c'est parce que j'ai pas voulu être formé. La formation te préserve. Parce que celui qui te forme n'a pas besoin de t'écraser. Il n'a pas pour objectif de t'écraser, mais il a pour objectif de te transmettre ses bagages. Vous savez, David savait, Seigneur merci, David savait qu'il allait être succédé par Salomon. Et lorsqu'il a voulu mourir, il a fait asseoir Salomon Il lui a transmis des choses Vous savez, le temps de formation C'est un temps de transmission C'est je peux dire un temps de relais Où on passe le bâton Et si tu n'as pas eu le temps Ou la vitesse ou l'équilibre Pour ceux qui connaissent la course de relais Si tu n'as pas eu la force ou le, tu n'étais pas assez bien positionné Pour prendre le bâton pour courir Tu risques à un moment donné de tomber Ou de laisser tomber le bâton alors que l'objectif c'est de faire arriver le bâton au bout C'est ça la formation La formation c'est des équipements La formation c'est des choses C'est comment je peux dire C'est des sources que tu amagasines Tu sais Il y a des combats que tu ne combattras pas à cause de la formation Parce que la formation te donnera la sagesse De voir les choses devant Celui qui n'est pas formé agit aveuglement Mais celui qui est formé agit en conséquence et il réfléchit avant de poser ses actes Au fait la personne qui est formée N'agit pas Comme une personne insensée Mais la personne qui est formée Agit comme une personne instruite Voilà pourquoi Paul dira à tout ce que tu as, rajoute la connaissance Il est important de connaître Il est important de connaître La deuxième des choses Que la formation Te donnera c'est les erreurs, tu vas les sauter. Pourquoi Parce que celui qui est formé, celui qui accepte la formation, accepte de s'asseoir et d'écouter. Vous savez, des fois, on n'écoute pas seulement comme. J'aime bien, des fois, venir. J'ai dit embêté, mais c'est pas forcément embêté. J'aime bien venir le déranger. J'ai des choses, des fois, je lui dis, des fois, il ne me comprend pas, il me dit relis encore ta Bible. Des fois, tu sais, tu as la réponse, tu la connais. Mais tu as envie qu'il te sorte une chose Pourquoi j'ai dit elle t'évitera des erreurs Parce qu'une personne qui aime être formée Aura l'écoute sensible Et lorsque tu as l'écoute sensible Tu apprendras de ses expériences La formation te donne d'apprendre des expériences des autres Vous savez au jour d'aujourd'hui Je peux dire on a la bougeotte Avec les réseaux sociaux Tout le monde veut être public Tout le monde veut être connu tout le monde veut, veut paraître Alors qu'avant de paraître, il faut être Tu ne peux pas paraître si tu n'es pas Il y a plusieurs, excusez-moi j'ai envie de le dire Je faisais partie de ces choses Je veux dire, il y a une période entre la naissance de ma fille aujourd'hui J'ai beaucoup été instruite Vous savez, il y a beaucoup dans les réseaux On fait des bruits des de, de, de, de loups On fait des bruits de lions Mais dans le secret nous sommes des chats devant les hommes on aboie beaucoup mais lorsqu'on vient voir qu'est-ce que contient le tonneau vous savez le tonneau qui fait plus de bruit c'est le tonneau vide on n'a jamais entendu un tonneau plein faire du bruit les grands, les grands hommes ce ne sont pas ceux qui cherchent à s'exposer les grands hommes ce sont ceux qui restent assis ils savent l'importance de rester assis attendez il y a un homme de la bible on lui dit Là-bas, c'est l'heure lorsque euh, euh, Saül est tombé et mort. Vous savez, lorsque Saül est tombé et mort, David n'a pas directement accédé au trône. Il y a eu Ishibosheth qui s'est levé. Un homme qui s'est levé pour se proclamer roi. David pouvait dire J'y vais, je vais aller, je vais aller l'affronter pour lui dire Allez, Saül, maintenant, Saül est parti. Non, David a compris qu'il y a de ces trônes, on ne les occupe pas précipitamment. Il y a de ces trônes, on ne s'assoit pas. Avec rapidité. Il y a des ces trônes, il faut qu'on te donne la passation. Amen. Lorsque tu ne sais pas l'équilibre qu'a le trône, si tu t'assois avec vitesse, tu vas tomber. Amen. Vous savez, il y a des ces lits en Afrique, j'ai entendu une personne dire, il y a des céliers en Afrique où d'un côté, au lieu d'être quatre pieds, c'est trois pieds. Maintenant, si toi tu viens inviter, on ne t'a pas dit que dans ces lits là il faut faire attention. Tu ne dois pas dormir comme tout le monde. Tu vas dormir sans savoir où dormir avec l'idée de ton lit alors qu'elle a il y trois pieds. Tu dois faire attention. C'est pareil. Les erreurs que l'autre a commis t'enseignera, et ça il faut accepter d'être formé. Et lorsque je parle de s'accepter d'être formé, je vois directement l'humilité. Une personne qui veut être préparée c'est une personne humble. Écoutez, c'est pas parce qu'on te forme C'est pas parce qu'on est en train de te tailler Qu'on est en train de te rabaisser C'est pas parce qu'on est en train de te former Qu'on est en train de te donner la forme Qu'on est en train de te négliger Non, on est en train de travailler à ton avantage Et seuls les hommes humbles comprennent ces choses Je me rappelle en 2012 ou 2013 Je viens voir le pasteur Je lui demande une chose Il m'a regardé il était sûr. Oui, il toujours, hein. <rire> dur. J'ai suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Je dis, pourquoi il entend dur avec moi Et le jour où il m'a fait comprendre cette chose, je crois que j'ai arrêté de poser la question. Même si des fois, je, je cherche toujours. Pourquoi Parce que lorsqu'on veut produire quelque chose de qualité, on ne traite pas avec douceur, on frappe Et le dos qui accepte le fouet C'est le dos qui a la vitesse Le cheval qui accepte d'être frappé C'est le cheval qui va vite Pourquoi Parce que chaque coup de fouet Te donne de prendre de la vitesse Chaque coup de fouet te donne de prendre de la rapidité Mais pour accepter d'être frappé Il faut être humble L'humilité ne fait pas de toi Une personne stupide L'humilité fait de toi une personne consciente vous savez, voilà pourquoi Dieu dira, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et s'il y a une chose qui a précipité le diable, c'est parce qu'il a commencé à se croire au-dessus de l'orgueil. Ce n'est pas parce que tu parles mieux que tu es arrivé. Ce n'est pas parce que tu discernes mieux que tu es accompli. Moi je dirais, c'est parce que tu écoutes mieux. C'est parce que tu es humble que tu iras loin. Humilité est important si tu veux réussir la paix. La deuxième des choses, je dirais, la sanctification. C'est un mot au jour d'aujourd'hui, jeune, enfant de Dieu. On a l'impression que c'est resté dans le temps. C'est passé, c'est devenu archaïque. C'est un mot au jour d'aujourd'hui. On a l'impression qu'il... Qu qu'il perd sa valeur. Esaü pouvait dire malheur à moi. Vous savez, les habits blancs, on ne donne pas à une personne qui a les mains sales. Esaü a vu la grandeur, la pureté de Dieu. Je me suis posé la question hier lorsque j'étais en train de partager de ce verset avec une personne. Je me suis dit, pourquoi Dieu commence à donner l'appel à Esaü en lui montrant sa sainteté Et vous remarquerez, les séraphins ont commencé par dire saint, saint, saint. Ils n'ont pas présenté grand, grand, grand. Puissant, puissant, ils ont dit saint, saint, saint. Parce que la plus grande capacité de Dieu se retrouve dans sa sainteté. Et une personne qui veut vivre la grandeur de Dieu doit avoir cette nature. Vous savez, on a l'habitude de se dire la sainteté te, te préserve seulement ou te donne l'accès devant Dieu. Mais avec le temps. En avançant avec Dieu, en rencontrant certaines choses et en écoutant certaines personnes. J'ai compris que la sainteté est aussi à notre avantage. N'est pas seulement pour que Dieu nous voie, n'est pas seulement pour qu'on ait accès à Dieu. Mais la sainteté est aussi une arme pour nos vies. Il y a plusieurs choses que tu éviteras, que tu accompliras au mieux si tu te gardes. Que l'on ne nous trompe pas avec la technologie. Que l'on ne nous trompe pas avec les réalités de ce monde. La sanctification te donne d'être assis dans ton appel. Te donne d'avoir la conscience de ton message. Au jour d'aujourd'hui, le message devient erroné. Ou la parole de Dieu devient pour certaines personnes compliquée. Pourquoi Parce qu'ils ne vivent plus le message de leur appel. Ils ne sont plus dans la conscience de leur appel. Vous savez, ils devaient voir sa sainteté. Parce que vous lirez plus loin, la Bible dit « Je vis dans un peuple où il y a l'iniquité. » Dieu nous avait, devait lui faire comprendre que « Je ne suis pas pareil que le peuple vers qui tu vas. » La sanctification te fera avancer. La sanctification te gardera dans la constance. La sanctification te gardera dans cette vitesse que tu auras acquis. Et elle te fera mieux prendre conscience même de la formation. Elle te fera même mieux prendre conscience des erreurs des autres pour avancer. Et en troisième point, j'ai voulu parler sur les obstacles de la paix. chose que papa-papy a parlé, chose que la soeur Fifi a beaucoup mentionné. J'aimerais juste rajouter une petite pierre personnelle. Si on peut lire Exode 4, 10 à 12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 Va donc, je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Parle du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, l'un des obstacles qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs personnes ne veulent pas répondre à cet appel ou répondre à cette invitation, c'est que les personnes regardent à leur incapacité. J'aimerais te dire, Dieu travaille toujours avec l'incapacité de l'homme. Et lorsque j'étais en train de préparer ce message en partageant avec... J'ai entendu ce, ce, cette parole qui m'est montée fort dans mon cœur. Je l'ai même écrite à tel point. La parole de Dieu, cette parole me disait, « La perfection de Dieu dans l'homme repose sur l'imperfection de l'homme. » Et lorsque j'ai partagé cette phrase, directement, j'ai... On m'a donné un exemple. Le diamant. Le diamant, il brille pas parce qu'il est poli. Le diamant, il brille parce qu'il est cassé de plusieurs côtés. Vous savez, cette incapacité, tu te dis, je ne peux pas aller, je ne peux pas répondre à cet appel. Parce que moi je suis, parce que moi je suis. Prenons l'exemple de Moïse. Dieu ne voulait pas travailler avec les mains de Moïse. Dieu ne voulait pas travailler avec les pieds de Moïse. Dieu voulait travailler avec la bouche de Moïse. Dieu, lorsqu'il est, lorsqu est venu se révéler à Moïse, il a dit, je suis descendu moi-même. Vous savez L'homme donne ses raisons à Dieu. Pourquoi Parce qu'il a l'impression que c'est lui qui va aller travailler. Alors que dans le fond, ce n'est pas toi qui vas aller travailler. Dans l'appel, c'est Dieu qui travaille dans l'homme pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui travaille pour Dieu dans l'homme, non. C'est pour ça que tu as l'impression que tu es incapable. Parce que tu crois que tu as besoin de fournir des efforts. Alors que tu n'as pas besoin de fournir les efforts. La seule effort que toi tu dois fournir, c'est te rassurer que Dieu est avec toi. Amen, Amen. La seule raison que toi tu peux avancer devant Dieu, c'est de savoir que tu seras avec moi. Voilà pourquoi lorsque tu lis toutes ces choses, Dieu n'a pas dit à Moïse Je vais changer ton langage. Dieu n'a pas dit à Jérémie, je vais transformer ta façon de parler Mais lorsque tu lis la Bible, la Bible dit dans Jérémie Dieu toucha la bouche de Jérémie et met ses paroles Attends, c'est cette même bouche qui ne sait pas parler Mais avec les paroles de Dieu Au fait, c'est cette incapacité là Que Dieu va se servir pour faire des grandes choses C'est cette même faiblesse là Que les hommes voient une faiblesse que Dieu veut utiliser. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il priait, il dit, plusieurs fois je jeûnais, je priais, j'ai dit à Dieu de monter les chars. Dieu lui dit, ma gloire se révèle dans la faiblesse. En fait, tu n'as pas besoin d'être fort avec Dieu. Tu n'as pas besoin de justifier d'un palmarès capable. Voilà pourquoi Eliab n'est pas passé. Tu as juste besoin d'être faible devant Dieu. En fait, j'aimerais dire, l'appel c'est pour des personnes faibles. La n'est pas pour des personnes fortes. Parce que si tu es fort, c'est que tu as tes capacités à toi. Dieu ne peut pas utiliser une personne capable. Dieu va aller utiliser l'incapable. Voilà, Eliab se présente en lui disant, non, ce n'est pas toi. Attends, tu veux mettre le roi d'Israël, les chefs des armées, parce qu'en Israël, quand tu étais roi, tu étais chef aussi des armées. Tu veux mettre chef des armées, mais tu vas choisir un petit berger qui n'a même pas géré une arme. Lui, sa seule arme, c'était la houlette et le bâton. Tu lui mets responsable Pourquoi Dieu aime les faibles Je vais t'expliquer Lorsque tu es faible, tu ne comptes pas sur toi Lorsque tu es incapable Tu ne comptes pas sur tes acquis Tu comptes sur lui Amen. Tu sais, plus tu regardes dans le chemin de l'appel Tu regardes à tes capacités, tu n'arriveras pas Mais plus tu regardes à celui qui t'a appelé Tu arriveras Parce que celui qui t'a appelé te rend compétent pour une mission Le regard ne doit pas être toi le regard doit être porté sur lui voilà pourquoi paul a dit je marche le regard fixé vers celui qui m'a appelé le regard ne doit pas être porté sur les chats le jour où paul a porté le regard sur les chats il a prié pour les chats mais le jour où paul avait le regard sur celui qui l'a appelé il avait oublié il allait partout tu vivras la gloire de dieu dans la paix lorsque tu seras capable de dire je suis faible mais lui il est puissant je suis incapable, mais lui, il est capable. Voilà pourquoi la Bible dit Je puis tout par celui qui me fortifie. L'appel, ce n'est pas la capacité de l'homme. L'appel, c'est pouvoir dire Je puis tout par celui qui me fortifie. Et lorsque tu dis oui à l'appel, ne regarde pas à tes acquis, mais regarde à ce que lui, il peut faire. La deuxième des choses complexe d'infériorité. Juge 6, 15. Est-ce qu'on peut me le lire 6, 15, qu'une personne peut me le lire. J'ai dit au Seigneur. Amen. Amen. J'ai lui dit à ah, mon Seigneur avec quoi délivrerai-je Israël. Mon clan est le plus faible et manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Parole du Seigneur. Amen. L'infériorité. Il a dit comment je vais aller. Manassé c'était le dernier. Il dit, comment je vais aller Je suis le plus petit. Parce que lorsqu'on parle de la, la, la, la dis, euh, dispersation des tribus, ou la répartition plutôt, j'allais dire, des tribus, Manasseh et Ephraim, ce sont des, des, des gens qui sont entrés dans cette répartition par ricochet, à cause de Joseph. Donc si on regarde dans la logique des choses, ils ne sont pas censés être là. Si on regarde vraiment dans la logique, on n'est pas censé être là. Mais ils sont entrés. Là, il a dit, il se regarde et dit déjà, si on regarde dans la logique, nous ne sommes pas censés être considérés comme une tribu. Mais malgré ça, nous sommes considérés. Et en plus de ça, moi dans cette tribu des personnes qui dans la logique, je dis bien humaine, dans la logique, nous ne sommes pas censés être là, je suis encore le plus petit. Pourquoi Il a regardé assez à la position qu'il pouvait avoir. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs qui se disent « Je ne peux pas me tenir devant parce que lorsque je regarde l'autre », il s'exprime bien Il maîtrise, il connaît, Il comprend, il sait Maintenant moi avec mes, mes français bah, euh, euh, un peu bizarres Moi avec mes, mes, mes gens 316 Que j'ai le seul verset que j'ai compris Que je sais expliquer Moi avec le, la, le seul verset là que je comprends En plus si on regarde dans la logique Les études langue gauche droite Je ne les ai pas faites. Comment je veux me tenir pour parler Je vais te choquer Jésus arrive Les pharisiens arrivent au temple Ils trouvent Jésus en train de parler Jésus en train de parler. Et d'un coup, ils se disent, mais comment un homme peut parler autant des choses de Dieu, lui qui n'a pas étudié Vous savez, ta position ne te donne pas la sélection dans l'appel. Dieu ne te sélectionne pas ou ne t'appelle pas par rapport à la position que tu occupes. Il ne te sélectionne pas, il ne t'appelle pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer à Dieu, je suis petit. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, comment moi je vais dire, mais voici. Alors si je vais devant ces gens, les Français, ils parlent beaucoup français. Moi, je ne sais même pas placer les articles. Comment je vais me tenir les expliquer Attends, écoute-moi, même dans là où tu ne sais pas placer les articles, Dieu peut mettre des paroles qui convaincent ceux, qui convainc les cœurs, plus qu'une personne qui sait mettre les articles besoin de savoir quelle position tu occupes, mais tu as juste besoin d'être conscient de la position que tu occupes dans le cœur de Dieu. Amen. Je suis petit Amen. et étrange. Dieu qui connaît tout, il vient vers Gédéon. Il savait la position que Gédéon avait, mais il l'appelle vaillant héros. Tu sais, tu te donnes des attributs, mais lorsque Dieu vient t'appeler, il t'appelle d'un autre nom. Tu n'as pas besoin de t'accrocher sur le nom que tu connais de toi. Tu as juste besoin de t'accrocher sur le nom que Dieu connaît de toi. Voilà pourquoi dans Esaïe, il dira « Je te donnerai un nom nouveau ». Le nom, ce n'est pas seulement « Je deviens, j'accepte je, je, je, l'appel de Dieu » ou « J'accepte de l'évangéliser » ou « J'accepte X, Y, pour Dieu. »« Je vais changer de nom, j'étais frère X, je deviens Y. » Non le nom n'est pas forcément ça. Le nom veut dire l'identité. Et cette identité n'est pas forcément résidée dans le nom. L'identité peut être dans les attributs ou les caractères. Tu as besoin de comprendre juste quelle position Dieu occupe. Où est Dieu Face à ce que Dieu me demande de faire, il sera devant, il sera derrière, au-dessus ou en bas. C'est la seule chose que tu veux savoir. Tu n'as pas besoin de savoir je suis grand petit. Tu n'as pas besoin de savoir je suis beau ou pas beau. Vous savez, lorsque j'ai lu la Bible, je disais ça même une fois à une personne en partagé. J'ai dit, c'est lorsqu'on lit la Bible, à part les, la, la description de la beauté de David, on n'a jamais dit si David était fort, si David était costaud. On n'a jamais dit, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu, je ne dirai pas ce que je n'ai pas lu. On n'a pas dit ça, Moi on a juste dit, il était beau des figures, blanc. Qu'est-ce que la beauté aura à faire avec l'armée Qu'est-ce que la beauté aura à faire avec les personnes fortes Mais lorsque David est venu devant Goliath, le plus petit de sa famille a été le plus fort. Regarde pas ce que tu connais. Regarde pas à ta capacité, à ce que tu manques. Ne te compare pas. Parce que au fait, la plus grande erreur, lorsque tu te regardes, tu te sens inférieur parce que tu te compares. Amen. Il est impossible de se comparer dans la peine Parce que un, vous n'avez pas reçu les mêmes grâces deux, vous n'avez pas la même destination trois, vous n'avez pas reçu les mêmes capacités Donc la seule personne avec qui tu as affaire c'est Dieu et Dieu On se trompe, on se regarde, on se limite Parce qu'on veut faire comme l'autre Tu n'as pas à faire comme l'autre Parce que dans les choses de Dieu tout le monde a son siège Le siège qui n'est pas à toi n'est pas à toi Inférieur par rapport à qui Inférieur par rapport aux hommes. Ce n'est pas ta mesure. Ce n'est pas l'unité de mesure. Inférieur par rapport aux Français. Tu n'as pas besoin de ça. Inférieur par rapport aux capacités. C'est lui qui te capacite. Amen. Alors avance. Amen, amen. amen. La troisième chose, la chair. Vous savez, plusieurs fois... Lorsque j'ai lisais presque tous les livres, certains livres je dirais, que j'ai eu à lire lorsqu'il parle de la marche avec un enfant de Dieu ou la marche dans son ensemble, le plus grand ennemi a toujours été la chair. Il y a plusieurs personnes qui disent non à l'appel, pas parce qu'il n'est pas capable. Dans tous ces points que j'ai cités, il se retrouve peut-être pas. Mais il dit non, l'appel est un obstacle pour lui. Pourquoi Parce qu'au-dedans de lui, il se bat encore avec certaines choses. Il a du mal à laisser Dieu prendre pleinement la place. Il a du mal à laisser ces choses partir et s'engager pleinement à Dieu. Vous savez, il y a des fois pour accepter l'appel, il suffit juste de se positionner. Et la chair t'empêchera de te positionner. Lorsque je parle de la chair, je vois aussi le regard des hommes de « qu'en dira-t-on ». Il y en a, on est dans une génération qui est super médiatisée, tu te dis, si je commence ces choses de Dieu-là, tout le monde va commencer à me regarder. Je vais commencer à être habillé comme des vieux ringards. Je vais commencer à faire des choses X, Y, Z. Tu commences à vivre en fonction de ta chair. En fonction de ce que ta chair t'impose. Voilà pourquoi tu ne veux pas accepter cet appel. Attendez. La chair sera un ennemi sur terre. Mais écoute-moi. Au ciel. Il sera l'objet qui t'empêchera d'y entrer. Amen. Alors tu dois te décider maintenant. Tu dois te positionner maintenant. Voilà pourquoi Dieu a dit « Ami du monde, ennemi de Dieu ». L'appel, c'est une personne qui a conscience. C'est pour des personnes qui ont conscience. Entre Dieu et ma chair, je choisis Dieu. Il y a une... Une phrase que la sœur d'Orcas, elle a l'habitude de me dire. Elle m'a dit, lorsque tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le de tout ton cœur. Même quand ta chair t'empêche, fais-le de tout ton cœur. Parce que cette chair est poussière. Cette chair est rien. Et lorsqu'elle te parle comme ça, elle s'est même des gifles. Tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y prend Elle dit, je rendrai seul compte devant Dieu. Tu dois prendre conscience. La chair, c'est juste une couverture. C'est juste l'emballage, l'enveloppe. Vous savez, lorsqu'on veut faire un cadeau à une personne, je vais prendre même l'exemple de ce stylo. Vous savez, dans ce stylo, le plus important, c'est l'encre. Malgré la beauté qu'elle a, le plus important, c'est l'encre. S'il n'y a pas d'encre, le stylo n'existe pas. C'est de même pour toi. Le plus important dans toi, c'est ton esprit, ton âme. C'est ton âme. Parce que malgré la beauté que tu vas mettre à cette chair, elle va finir par périr. Alors pourquoi t'empêcher de mettre une barrière Je n'irai pas servir Dieu. Je n'irai pas m'appliquer pour Dieu, parce que mon corps est fatigué. Tu sais, ton corps, il sera toujours fatigué. Je bénis Dieu ce matin, c'est un témoignage pour moi cet après-midi. Je me tiens du haut de cette chair, parce que j'ai eu à faire violence à ma chair. Et lorsque je suis arrivée ici, les mots sont partis. Les douleurs sont partis. Vous savez, il y a des fois, la chair t'empêchera de posséder des grandes choses. Parce qu'elle a conscience que si tu t'alignes avec Dieu, tu vivras des exploits. Des fois, le diable utilise ta chair pour t'empêcher d'avancer avec Dieu. Et tu dois en être conscient. Le regard des autres, écoute. Tu dors dans ta chambre. Quand tu dors, tu oublies même dans quelle couleur est ton mur. Tu oublies même quelle couverture tu as utilisée pour te couvrir. Alors, qu'est-ce que va t'emporter le regard des autres Surtout lorsqu'il s'agit de ta relation avec Dieu. Tu ne vis pas sur terre pour les autres. Tu n'es pas sur terre pour les regards des autres. Les autres, que tu le veuilles ou non, te regarderont toujours. Ils te jugeront toujours. Vous savez, l'humain est comme ça. J'ai l'habitude de dire cette phrase. Si Dieu, créateur du ciel et de la terre, s'est répandu de faire l'homme, il a dit Je m'y pas d'avoir créé dans jeunesse. Maintenant, toi et moi, humains, qu'est-ce que nous allons faire La meilleure choses, c'est de quoi D'avancer avec Dieu. D'avancer avec Dieu. Refuser que ta chair t'empêche d'avancer. Et la deuxième des choses, là, je parlais des personnes qui sont tellement perfectionnistes des personnes qui sont tellement perfectionnistes. Il ne veut pas s'engager dans l'appel de Dieu parce qu'il a peur de mal faire. Matthieu 4, 19. Est-ce qu'une personne peut nous le lire Matthieu 19, Amen. Il leur dit Suivez-moi et je vous ferai pécheur de. parole du Seigneur Amen. Amen. Il y a une personne qui disait un jour Ah oh, moi je Je ne sais pas parler Je ne sais pas faire vos choses là de Dieu Attends Lorsqu'on lit dans Matthieu 4 Il a dit je ferai de toi C'est pas tu feras Il a dit je ferai de toi Dieu prend l'engagement de le faire il n'a pas dit « nous ferons », il a dit « je ferai ». Il prend cette responsabilité. Alors pourquoi tu veux emmener tes capacités à vouloir ne pas faire parce que tu as... Vous savez, ça j'ai dit c'est souvent des personnes qui sont trop intellectuelles. Avec le temps j'ai appris avec les choses de Dieu, à un moment donné, il faut devenir bête si tu veux avancer avec Dieu. À un moment donné, il faut devenir « je ne connais pas avec Dieu ». Si tu veux aller loin avec Dieu, je vais le dire même en Ningala, je, je, je, je traduirai « omazoba ». La nec oui, oui. Elle est sursautée, oui, oui, oui. Il dit à Esaü, présente-toi dans la ville nue. Eh, eh, Esaïe se présente pas. En fait, c'est ça avec Dieu. Tu n'as pas besoin de vouloir bien faire. Tu as juste besoin de le laisser faire en toi. C'est la seule chose qu'il te demande. Tu as des limites en toi, pourquoi Parce que tu veux mieux faire, alors que Dieu on ne l'aide pas. Regardons, prenons l'exemple de Oussan. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible j'ai entendu quelques, gens, quelques personnes une fois dire, moi aussi je disais cette erreur que Ouza était philiste. Et non, il n'était pas philiste. Donc, il était conscient, il savait. Mais il a juste voulu redresser l'arche. Il était frappé mort. On peut dire Dieu tu es injuste. Si ça tombait, on n'aide jamais Dieu. Tu crois que Dieu du haut de son trône ne voyait pas que l'arche était en train de pencher Dieu dans sa grandeur ne savait pas que l'arche était en train de partir Il y a des fois, on ne veut pas avancer avec Dieu Parce qu'on veut aider Dieu On n'aide pas Dieu On se laisse travailler par Dieu On se laisse modéler par Dieu Voilà pourquoi il parlera dans Jérémie de l'argile du potier Si tu veux répondre à l'appel à Dieu Enlève l'obstacle que c'est toi qui vas travailler Mets l'option que je suis l'argile Et lui il est le potier C'est la seule chose que tu dois savoir J'aimerais finir en disant ce mot. Nous sommes sauvés parce qu'il y a un homme qui a dit me voici. Lorsque Jean pleurait dans l'île de Patman se disait qui, qui va venir ouvrir le livre et rompre le sceau? Il a dit Il y a eu un homme. Et ça s'est fait parce qu'un jour il s'est présenté il a dit j'irai. Laisse-moi te dire en ce jour tu as entendu frère papi, tu as entendu sœur Fifi, tu as entendu en ce jour ma petite voix. Le Seigneur te repose cette question, qui en je Vous savez, on n'est pas tous peut-être appelés à se tenir du haut de la chair. On n'est pas tous appelés à dire, me voici, à aller parler comme Jérémie et Zahou, ou aller comme Moïse. Mais nous sommes une équipe. Avec Dieu, nous sommes une équipe. Tu me diras, moi, j'ai peut-être pas reçu la grâce de prêcher. Moi, j'ai peut-être pas reçu la grâce de chanter, de faire le protocole, je sais, X, Y, tâche Mais laisse-moi te dire, tu peux faire partir de cette équipe. Je te donnerai un exemple. Samedi, en venant évangéliser. En communiquant ce que tu as reçu de Jésus. Tu peux faire partir de cette équipe. Si tu te dis, moi, le samedi, c'est impossible. Tu peux faire partir de cette équipe. Lorsque ces hommes et ces femmes sont dehors samedi, tu mets tes genoux par terre, tu pries. Cet appel aussi pour une personne à intercéder. Cet appel aussi pour une personne à être au protocole. Cet appel aussi pour une personne à chanter. Cet appel aussi pour une personne à rejoindre le département de l'évangélisation. Cet appel est aussi pour une personne à se tenir à la brèche, juste pour prier pour le pasteur. Vous savez, il y a des personnes qui servent Dieu, pas parce qu'ils sont du haut de la chair ou connus de tous, mais ils servent Dieu, juste parce qu'ils prient pour le pasteur. Il y a une semaine, j'écoutais encore, une prédication, si je ne me trompe, de Benson Idaoussa, il était en train d'expliquer, non, de David Oyedepo. il était en train d'expliquer, il disait, dans la vie est-ce que tu choisis d'être accusateur ou intercesseur Il a dit, des fois, lorsqu'on parle de l'intercession, nous tous, nous avons tendance à croire que c'est tenir du dans l'équipe. Non, tu peux te faire intercesseur du pasteur. Vous savez, Moïse, à un moment donné, avait eu besoin d'Aaron et de Hur. Tu n'as pas besoin de le crier. Tu n'as pas besoin d'être connu. Mais dans le secret, tu jeûnes et tu pries pour pasteur et sa famille. J'ai compris une grande chose avec Dieu. La plus grande des bénédictions qu'une personne obtient, c'est lorsqu'il s'oublie au profit des autres. Amen. Dieu t'adresse cet appel cet après-midi. Qui en verrai-je Et lorsque je, je sens, je dis cette phrase, je ne sais pas pourquoi mon cœur se meut de tristesse. Il le demande parce que des fois, il y a beaucoup des gens qui viennent devant Dieu, qui veulent que Dieu fasse pour eux, mais qui sont incapables de faire pour Dieu. Alors que des fois, tu veux voir une situation bouger, fais d'abord pour Dieu. Je vais nous inviter à incliner nos têtes. Tu vas prier Dieu. Est-ce ta chair qui t'empêche est-ce la peur comme disait la sœur Fifi la dernière fois Est-ce parce que tu es complexé Est-ce que parce que tu sais tu veux bien faire les choses et tu ne veux pas mal faire Est-ce que parce que tu ne sais pas Toi-même tu sais dans le secret de ton cœur où tu te positionnes. Tu vas parler à Dieu. Savais il y a plus de délices à servir Dieu qu'à demander la main de Dieu. C'est pas facile, mais c'est meilleur. C'est pas facile, mais c'est la meilleure vie. J'ai commencé par dire le choix que je ne regrette pas d'avoir fait toute ma vie. C'est d'avoir accepté cet appel. C'était pas facile. Je ne l'ai pas fait de plein gré. Peut-être tu es là, tu as reçu, tu t'es battu au-dedans de toi. Tu as lutté avec ça au-dedans de toi. Moi, je ne servirai pas Dieu. Je ne suis pas capable. Attends, j'aimerais te rassurer. Toutes les personnes qui ont reçu l'appel de Dieu, ce n'était pas forcément facile. Ils n'ont pas dit un oui du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient renouveler cette phrase. Qui veut travailler avec moi Qui veut être mon partenaire Qui veut être l'instrument par lequel je vais toucher des familles qui veut être à l'instrument par lequel je vais relever mon église, prie au-dedans de toi, nous prions au nom de Jésus. Il demande qui enverrai Il est là, il frappe à la porte du cœur de quelqu'un. Il attend à ce que tu répondes oui, Seigneur, me voici, envoie-moi. Il attend à ce que tu fasses assez confiance pour pouvoir accepter cet appel. Il attend que tu fasses assez confiance pour pouvoir aller parler de sa part, pour pouvoir le laisser travailler en toi, pour pouvoir le laisser faire des choses, faire les choses qu'il veut en toi, enfin que son peuple puisse être sauvé. Enfin, que des personnes qui l'ont décidé que c'était toi qui allait leur parler puissent le connaître. Enfin, que des personnes puissent entendre parler de Jésus. Est-ce que tu peux aller prier et dire au Seigneur Seigneur, aide-moi à accepter cet appel. Seigneur, mets à moi cette conviction de t'accepter, d'accepter ce que tu veux faire de moi. Mets à moi assez de courage pour pouvoir te dire, Seigneur, me voici en vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, dirige-nous, Père. Donne-nous, Seigneur, assez de force, assez d'énergie, assez de courage pour pouvoir accepter. Permets-nous, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, de te dire, envoie-moi. Envoie-moi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder nos incapacités, à ne pas regarder nos failles, à ne pas regarder nos faiblesses, à ne pas regarder le passé qui nous enchaîne. Aide-nous, Seigneur, à te voir tel que toi, Seigneur, à nous voir tels que toi, tu nous vois. Aide-nous, Seigneur, à avancer, à voir l'avenir, à voir plus l'avenir que le passé. Enfin que nous puissions t'accepter, Seigneur. Enfin que nous puissions nous accepter tels que nous sommes pour pouvoir te servir. Par le nom puissant de Seigneur Jésus. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu as tenu à nous rappeler une fois de plus, Seigneur, que tu es là. Dieu est là en train de frapper et d'attendre que quelqu'un puisse t'ouvrir. Père, je t'en prie que la parole de ta servante ne puisse pas, Seigneur, s'évaporer de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à mettre à cela en pratique. Seigneur, que nous ne puissions pas seulement écouter une fois sorti que cela, et une fois sorti que nous ayons oublié. Permets-nous, Seigneur, de le garder en nous, que cela puisse travailler en nous, jusqu'à ce que, Seigneur, ce que tu veux pour nous puisse s'accomplir, pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Par le nom puissant de Seigneur Jésus, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen, Amen.